Alors, euh, la WPC est capable effectivement d'accueillir euh, de grands diplomates, des gens qui en fait font la diplomatie comme noir euh, Gargache. Et euh, euh, les Émirats ont une diplomatie intéressante, ils ont beaucoup changé. Euh, euh, ils sont revenus sur euh, la guerre au Yémen, ils sont revenus sur la brouille avec le Qatar, ils veulent euh, zéro problème euh, avec leurs voisins, euh, ils s'inscrivent comme euh, un médiateur important dans le monde, euh, dans le monde moderne, puisque c'est eux qui euh, ont fait euh, les échanges de prisonniers entre euh, la Russie et les États-Unis d'Amérique, sans pour autant prétendre être ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire une grande puissance. Et ils ne veulent pas, euh, je dirais, jouer un rôle qui les dépasserait. Ils restent à, la, à leur mesure d'une puissance importante euh, dans la région et qui reste euh, sûr de ses alliances. Et il y a une alliance qui est importante, qui est peut-être aujourd'hui la plus importante euh, des Émirats, qui est l'alliance avec mon pays, la France, puisque euh, nous sommes partenaires stratégiques, c'est très important. C'est-à-dire que si demain euh, l'Iran attaquait euh, les Émirats, euh, alors ce n'est pas envisagé pour le moment, mais ce n'est pas impossible, eh bien la France serait en guerre avec euh, l'Iran. Nous avons un traité avec euh, les Émiratis du même type que le, euh, les traités euh, stratégiques de l'OTAN. Euh, euh, mais nous voyons aussi euh, à la World Policy Conference euh, des gens qui ont fait la politique, cest si je veux comprendre... Euh, les, euh, les grands équilibres financiers mondiaux et les grandes politiques des banques centrales aujourd'hui que ce soit la réserve fédérale ou la banque centrale européenne et eh bien je suis content de pouvoir me faire expliquer ça par un homme comme euh, Jean-Claude Trichet euh, et puis euh, nous avons eu euh, aussi toutes les sessions très intéressantes sur euh, l'Afrique par exemple et euh, eh bien, il y a des acteurs qui connaissent bien l'Afrique. Je pense à Elisabeth Guigou, j'appelle Lionel Zanzou. Euh, je pense au ministre Dossou, etc., qui peuvent nous expliquer, effectivement, ce qui se passe en Afrique. Donc, euh, ce mélange, en fait, entre euh, acteurs actuels, entre euh, acteurs passés intellectuels, intellectu mais qui connaissent euh, vraiment la politique, parce qu'ils l'ont fait, comme par exemple un homme comme Maurice Gourdeau-Montagne, qui était le conseiller diplomatique du président Chirac, euh, de grands universitaires comme euh, Gilles Keppel, par exemple, des journalistes aussi. Ce mélange est unique et ça fait tout le sel de la World Policy Conference.